Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le septième make-up de palette donc j'ai attendu hein. alors vraiment j'ai harcelé Bouzy Shop et pour finir ils m'ont envoyé un message en me disant t'es prête hein elle sort. Donc euh, voilà, c'est la rain euh, de chez Be Perfect avec euh, makeup by Adina. Donc je ne connaissais pas du tout. Euh, elle fait des super beaux, beaux trucs. J'ai été voir. Donc elle s'ouvre comme ceci. Vous avez un miroir de chaque côté. Euh, c'est pas le meilleur packaging au monde. Euh, voilà. Je ne sais pas si elle. Euh, ouais, elle se referme des deux côtés. Donc ça c'est bien. Euh, ce que je peux vous dire sur cette palette. Alors, vous avez euh 19 euh, phares mat, 7 shimmer et 4 euh, palettes pressées. Voilà. Euh, franchement, je la trouve pas mal euh, organisée. Attendez, c'est pas évident de la tenir. Euh. Je la trouve pas mal organisée elle est vous avez d'abord les marrons ensuite les orangés rouges les mauves roses les bleus verts et euh, enfin ouais, les verts et les bleus il euh, y a un gris alors ces paillettes là c'est clair qu'on va les utiliser tout de suite elles sont canons j'ai très envie oui en ce moment je suis à fond dans le bleu et dans le orange donc euh, vidéo ça sera le bleu et le réel demain ça sera les teintes rouges orangé euh, en ce moment c'est les teintes que j'ai tout le temps envie d'utiliser je sais pas pourquoi euh, donc les paillettes, vous avez les rouges ici, les un peu bronzes ici, euh, elles s'appellent anciens et euh, elles portent très bien leur nom. Vous avez les roses ici et les bleus, avec il y a des bleus, des roses, des bleus foncés, des bleus ciels, elles sont magnifiques euh, celles-ci, franchement. Alors une fois qu'on met le doigt dedans, <rire> elles sont très, ça s'enfonce pas mal, euh, les lumineux sont très beaux. Donc euh, j'ai hâte de voir la qualité parce que je vous avoue que j'ai fait les swatches hier moi et euh, j'étais un peu tissue par les swatches. Donc j'espère que sur le style ça va être autre chose hein, parce que sinon je vais pleurer. Voilà, depuis le temps que je l'attends. Donc comme vous avez arrêté pas de le dire, euh, elle s'appelle Wayne, il y a une couronne dessus. Bon, elle est Rikiki, mais il y a une couronne dessus. Donc <rire> c'est une palette qui est faite pour moi. Voilà. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Je l'ai acheté sur Boosey Shop. Elle est dispo également sur Beauty Bay. Beauty Bay, c'est un lien affilié, mais pas Bousie Shop. Mais je vous mets les deux. Je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Je me rapproche et on attaque le make-up. Then you kissed me in the backseat of a taxi, ride. and we said things that were cheesy, but we meant them. They were feelings, and now you deny it. Deny it. You're in love with the idea of me. Au passage j'ai utilisé le blush vaiana et l'highlighter w7 que je vous ai montré dans mon vlog j'adore voilà. bref, bref, bref, bref, bref. je vous avoue que quand j'ai fait les swatches j'étais en train de me dire mais pourtant c'est pas parfait il est content pas trop là alors je vais commencer avec le cajal qui est juste ici en dessous qui est le gris euh, très foncé gris anthracite un tout petit pinceau boule et je vais tout de suite faire mon coin externe donc j'espère que ça fera pas de tâche parce que vu les les swatch j'ai eu un peu peur je fais également mon rat de cils externe voilà j'en mets pas de trop hein. alors oui je commence mon make-up dans une forme dans un ordre différent de d'habitude je vais être aussi perturbée que vous je vous l'assure Bon Déjà au swatch, je suis un peu moins, euh, enfin je suis un peu moins déçu par la teinte que au swatch. Elle fait pas de tâche et c'est un très beau gris site Alors je prends un pinceau boule plus fluffy et je vais passer au euh, prophétie. C'est un bleu pétrole est magnifique. Cette teinte est magnifique. Donc je mets ça, je fais tout le tour et je vais également repasser dessus. Mais d'abord je fais le tour. Pourquoi je sais pas Je fais comme ça. Cette couleur aussi est très belle. J'attends. Donc je commence déjà à dégrader le bord. Ça va. Ça se dégrade comme du B perfect. <rire> J'ai eu peur, je vous jure. Oh, J'adore cette couleur. Je reprends mon premier pinceau pour intensifier un peu le plus foncé. Et faire un joli dégradé dedans. Un nom bleu, quoi. Oh, j'adore ce bleu euh, pétrole là bon là pour l'instant je suis pas déçue ça va ça va alors je prends un pinceau plat et je vais prendre le empresse qui est juste ici alors, comme ça on va voir si les lumineux se travaillent bien oui oh, oui donc je le mets à la suite de ma paupière on dégrade bien les teintes entre elles et le bord ici oh, il est beau -là aussi oh là là, oh là là. mamie elle est cotote. mamie elle avait peur des tissus alors je vais prendre un autre pinceau boule et je vais passer au je vais aller directement avec le jasmine Oups Vous voyez pas bien. Pour faire mon creux interne et jusqu'ici, bah jusqu quoi. Pour dégrader la, la teinte qu'on a mis en paupière mobile. J'en mets un peu ici pour dégrader, mais juste en dessous. Et je vais prendre le euh, picoque. Par contre, euh, je suis en train de me dire, pour le coin interne, euh, que je mets ici. Oh. Je remets également en ras sur la partie interne. Je reprends un petit peu du prophétie avec la tranche pour bien faire mon, mon ras de ici. Je vais estomper les bords. Donc je reprends d'abord ce pinceau là, et je prends estompeur propre. Alors pour le coin interne, je suis un peu embêtée. Le coin interne, alors j'aurais bien mis celui là, mais le problème c'est qu'à ce coup là, à cause de ça, je peux pas mettre euh, ce, les paillettes là. Donc, euh, soit je mets du rose, mais on va mettre celui là, c'est le antique. Pas sûr que c'est ce qui est le mieux avec le make up mais bon disons qu'ils sont forts dans les teintes orangées, des lumineux qui peuvent servir pour le, le coin terme quoi c'est un peu dommage faut toujours un blanc lumineux dans les palettes vous savez vous faire hein. c'est ce qui va le mieux hein. avec plein de petits reflets que là, c'est pas très euh, lumineux. Hein. Je pense quand même qu'il manque un gros. principalement un gros euh, enfin un bien lumineux clair pour le coin interne. Et du coup, je prends les paillettes de sorcerie. Alors. J'ai pas l'impression qu'il y a un agent lion. Et je vais les mettre ici. Ouf. on va rectifier ça si, si je pense qu'il y a quand même un agent Lyon parce que j'en ai pas partout alors je vais bien dépasser pour cacher mes bêtises je vais encore parler quand il va falloir les enlever donc voilà pour les phares. Euh, je vais comme d'habitude mettre mes petites fourritures rouge à lèvres et tout, tout, ça, tout ça je viens vous remontrer ce que ça donne et on parle de la bête juste après donc voilà le look final avec cette palette, on va y revenir tout de suite, alors euh, les fossiles, j'ai mis les 4 speed et les split, j'ai mis mes petites déco fines, c'est une obsession en ce moment, hein, les petits trucs argentés, dorés, rose gold, et ce truc là, oh là là, j'adore, j'adore, je vais m'en acheter plein d'autres, ça habite tout de suite tout le make-up. Voilà, j'ai mis des petites perles et sur les lèvres, j'ai mis le toast, le crayon toast de chez Beauty Bay et le gloss Fenty Fuji. Voilà. Ça ne tiendra pas. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette Eh bien, écoutez, pour les teintes bleues, en tout cas, parce que je n'ai pas encore testé le reste, je suis agréablement surprise par rapport au swatch parce que les swatchs m'avaient vraiment déçue. J'étais en train de me dire Mais quoi c'est du bi-perfect, toi-même. Et j'ai jamais eu ça au swatch avec Biperfect. Euh, après, je ne sais pas si c'est la même qualité euh, de phare que habituellement Je pense. Je vois pas pourquoi ils changeraient la qualité parce que c'est une collab. Euh, en tout cas, les teintes que j'ai utilisées, j'adore. Gros coup de cœur sur les deux-là. Sur les paillettes aussi, elles sont très belles. Et sur les deux lumineuses-là. Enfin, sur toutes celles qu'on a utilisées, en fait. Voilà. Euh, donc, moi, je vais faire un réel demain dans les teintes-là, je pense. Et je testerai quand même les verts et les mauvais. Hein. Euh, voilà. Maintenant, si vous voulez une palette 3 look, dites-le moi en commentaire avant que je m'amuse trop moi-même de mon côté avec. Donc, vous me dites en commentaire si une palette 3 look avec cette palette-là peut vous intéresser. Euh, maintenant, le seul petit bémol que moi je trouve, c'est le coin interne. Comme souvent dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de palettes maintenant, euh, il manque vraiment un très clair pour bien illuminer le coin interne. Là, il est un petit peu lumineux. J'ai mis celui-ci qui est absolument le plus clair. Euh, vous pouvez pas trouver mieux après, euh, voilà, si, quand c'est comme ça, euh, on utilise un highlighter, ça marche tout aussi bien, mais je trouve quand même, et même dans les teintes claires, euh, vous pouvez utiliser les deux là à la limite, les deux là pour faire un truc un peu plus peps, le jaune, mais le reste, vous ne pouvez pas le mettre en coin interne, ou alors il faut taper directement dans les paillettes, euh, voilà, moi je vous dis, je vais m'amuser avec cette teinte-ci euh, pour le réel, et les deux autres, euh, si vous voulez une, pa une palette 3 looks, je, je verrai à ça. Parce qu'on peut faire aussi un peu plus, plus neutre. Hein. Si on reste dans celle-ci, avec une toute petite touche de corail, par exemple, ça peut être sympa. Euh, voilà, celui-ci, j'ai hâte de le tester aussi. Euh, bien sûr, le Kaki, on hein, s'en doute. Après, il n'y a que deux verres. Hein. Il voilà. y a un verre sapin et un Kaki. Euh... Mais écoutez, je ne suis pas déçue, en tout cas de mon achat pour l'instant. Hein, C'est qu'un cas, premier jet. Hein, mais j'aime beaucoup le make-up que j'ai fait et la qualité euh, à l'application est la même que d'habitude, contrairement au swatch. Ce qui m'étonne encore quand je vous formule cette phrase. Euh, voilà. Donc, j'espère que ce make-up vous plaît. Euh, Dites-moi en commentaire si la palette vous intéresse ou pas. Vous avez les liens en barre d'infos soit de Boozy Shop, soit de Beauty Bay. Beauty est affilié, pas Boozy Shop. Euh, dommage d'ailleurs, euh, voilà. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Vous aurez un réel avec cette palette demain sur Instagram. Donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas bon, encore fait. Ça m'encourage vraiment. C'est gratuit, ça vous coûte absolument rien. Alors, oui, il vous demande de créer une chaîne, mais vous devez juste accepter et ça change rien en fait. Euh, c'est juste que après vous avez accès à vos vidéos alors que vous ne faites pas de vidéos. C'est tout. Euh, vous n'êtes pas obligé de mettre du contenu dessus. Pour créer une chaîne parce que vous êtes très très très nombreux à me suivre sans être abonné et c'est dommage. Voilà donc, s'il vous plaît, abonnez-vous et voilà. Donc, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous bisous.